Pardon demoiselle, est-ce que je peux avoir deux secondes J'ai pas de le temps. Ok. Popo, bombo cartina, Didier Royaume, yeah yeah yeah yeah Yeah. This the reality les the world pas la si, on de bon Happy Et tu que mes milliers aient eu, je suis un peu, je suis un Coco je suis un peu, la de Boyen t'a best friend, mm. na un pe comme un abeille, comme un abeille, comme un abeille, comme un abeille, comme un abeille, comme comme tifa A mes yeux, aguerris baignant au niveau no me. à des yeux blancs dans mes. Accablés la Ne moula si beau, l'armée ou dans les des la On la long, on la Mille à l'aise, et